En avant Un bon cœur et une jolie voix sont rarement réunis. Tu as un don, Rémi, celui d'émouvoir ceux qui t'entendent. La vie qu'il a avec moi est rude. La cabane vite Mais elle forge son caractère. Emmenez-les Rémi Maman Même si le chemin qui mène à votre monde paraît difficile, cette grandeur que je décède chez lui me permet de croire qu'il pourra un jour y par la grande porte.